Et bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen. J'espère que vous allez tous très très bien en cette nouvelle journée euh, d'Aéro Expo et de lancement de l'Aéro Expo. Euh, on va commencer ce stream par un petit SC News malgré tout avant d'aller euh, sur le jeu. Parce qu'il y a quelques petits trucs à dire et il euh, y, y a eu un inside hier... Euh, Mine de rien. Donc euh, la première section qu'on va faire ensemble, je vais faire une rediffusion sur YouTube. Donc bonjour à tous sur YouTube. Euh, et euh, après ça, euh, le replay durera à peu près donc une demi-heure. Et euh, le live sera aussi en replay sur YouTube, mais dans une partie séparée. Je, je préfère que ce soit un peu plus digeste et qu'on puisse avoir les, les informations qui soient euh, bien séparées. Euh, on va commencer par euh, une petite nouvelle que j'ai trouvé plutôt cool parce que même si ça a été déjà fait par le passé, on voit que CIG euh, teste un peu plus en profondeur le système de récompense en jeu puisque euh, avec l'aéroexpo, si vous, vous connectez en jeu, mais ça ne suffit pas, et que vous allez euh, au, à l'exhibition de l'aéroexpo, vous pourrez recevoir un badge par jour en fonction des différents constructeurs, et si vous allez à tout, euh, toutes les expositions de chaque constructeur, vous recevrez encore un badge supplémentaire, donc ce que j'appelle par badge, en fait c'est des badges pour Spectrum, euh, pour ceux qui ne connaissent pas en gros quand vous allez sur Spectrum et que vous allez sur votre compte, vous pouvez choisir un petit badge qui apparaît à côté de votre pseudo. Et qui reflète en gros des espèces de hauts faits que vous avez pu faire soit sur les sites, soit parce que vous avez un compte qui est suffisamment vieux et que vous avez passé des événements particuliers. Ou là en l'occurrence si vous allez en jeu et que vous faites une activité en jeu. Et je trouve ça suffisamment notable pour vous en parler aujourd'hui, je trouve ça vraiment cool euh, ensuite pour les peintures on en avait déjà un petit peu parlé donc il y a eu pas mal de remous sur les peintures entre les C8, les Karak et ce genre de choses en fonction des différentes versions. Donc il y a eu euh, différents échos de, de la part de CIG. Donc ce qu'il en ressort en gros c'est que même si vous avez une version particulière normalement si vous possédez le vaisseau vous devriez quand même avoir la peinture du best in show. Ce qui est plutôt cool parce qu'au début, il y, y a eu un peu de, de remous par rapport à ça. Euh, donc voilà, en gros, par rapport à l'Aéro Expo euh, et, euh, et les trucs notables. Ensuite, on va passer euh, à l'inside de hier. Alors, j'allais commencer par dire pas de grandes infos, mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a une révélation de vaisseau. Euh, si vous avez suivi les réseaux ces derniers temps, vous en avez probablement entendu parler. Et si vous n'avez pas suivi les réseaux, et bien tout simplement c'est l'annonce du Cutter de chez Drake Interplanetary. Et c'est un nouveau Starter. Et c'est la première fois qu'il y a un Starter, enfin pas un Starter, c'est la première fois qu'il y a un vaisseau de chez Drake qui me fait de l'œil dès le départ. Il euh, y a quelqu'un qui a parlé de ce vaisseau en parlant du Magicobus. J'ai trouvé ça très drôle comme, euh, comme référence. Mais je l'aime bien. Ah tiens, pourquoi mon chat est mis en pause euh, C'est un, un starter qui est plutôt polyvalent, c'est-à-dire qu'il est suffisamment armé pour pouvoir vous défendre. Il a une soute qui est plutôt conséquente, avec un espace de vie, euh, un lit, une douche, des toilettes, etc. Et surtout, euh, une réserve d'hydrogène plutôt grande par rapport à sa taille. Euh, comme toujours, on a le design Drake assez classique, donc... Euh, des tuyaux apparents, euh, des matériaux différents utilisés un petit peu partout en fonction euh, des besoins pour casser les, les coûts et le rendre le moins cher possible. Et euh, on, normalement, on devrait donc le voir apparaître aujourd'hui à l'aéroexpo. Et ouais, non, comme je disais, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. C'est la première fois que dès le départ, comme ça, j'aime un, un design Drake. Euh, donc il fera son apparition aux côtés du Corsair. Et euh, je pense qu'il va être très très très fort. Et ça fait quelques temps que je dis que je n'achèterai plus de vaisseau en argent réel pour différentes raisons. Mais euh, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que ça me fera changer d'avis. Et que je remplacerai mon C8 en fait pour un, pour un cutter. Je, je le trouve plus appréciable que le cutter. Le cutter en fait je l'ai pris pour son utilité plus que son design. Je le, trouvais, je le trouvais vraiment bien foutu, très rapide, euh, pratique et, et simple, donc une, une certaine notion d'efficacité et, euh, et là je trouve que le, le cutter l'emporte un peu. Euh, à côté de ça, dans les grosses nouvelles de notre Inside, il y a le rework du 600i qui n'a pas encore commencé sa production. Mais euh, de leur point de vue, ils estiment que le concept, la refonte, euh, la, refonte, <rire> la refonte pardon, du concept est arrivé à terme. Et donc maintenant, ils souhaitent euh, trouver un, un créneau pour commencer le, la production du 600i. Euh, dans, dans les choses majeures, c'est que le module n'est plus central, euh, il est plutôt concentré vers l'arrière. Et euh, donc on en avait déjà parlé, il se retrouve avec trois ponts. Distinct. Et ils ont réussi à intégrer une baie médicale à l'intérieur, ce qui est une belle prouesse je, je trouve. Euh, et aujourd'hui donc, la soute permet de faire rentrer un tank, comme on l'avait déjà dit. Et euh, c'est vraiment une belle prouesse parce qu'on on partait pas forcément gagnant. Et euh, si vous m'aviez demandé il y a quelque temps s'il y avait moyen de faire entrer trois ponts dans un 600i, je vous aurais dit jamais de la vie. Donc je suis vraiment épatée par le, par le boulot qu'a fait CG là-dessus. Donc la grande différence, forcément, c'est que la version tourisme est plutôt euh, utilitaire, donc avec une espèce de zone de préparation là que vous voyez sur ma souris. Donc là, il y aura des armures qu'on peut ranger. Ça fait un peu office en gros d'armurerie, ce genre de choses. Euh, une zone de vie principale avec euh, donc une euh, baie médicale, si je ne dis pas de bêtises, elle est là mais je peux peut-être confondre avec en face, j'ai un petit doute. Et euh, donc la zone de hangar qui est juste ici. Et ah oui, les composants aussi ont bougé de place, ils se retrouvent ici, un petit peu comme sur le 890. Ils sont euh, à côté du hangar, ils sont tout en bas, et donc c'est ici que vous pourrez retrouver tous vos composants. Et là d'ailleurs on peut voir un petit ascenseur euh, qui est purement interne et qui permet d'aller à la chambre du capitaine. Et maintenant on va voir la version tourisme. On a un petit coup d'œil à la baie médicale. Euh, pas la baie médicale, la baie des composants, pardon. Qui est juste ici. Un petit coup d'œil au hangar. Et donc maintenant on va passer à la version tourisme. Alors, la grande différence du version, de la version de tourisme, c'est qu'il y a cette zone un petit peu euh, comme dans le 890 qui fait un peu office de, genre de restaurant, avec un, un bar qui est juste derrière. La possibilité de faire à manger pour l'équipage, pour servir, pour les passagers. Euh, un spa. Enfin, un spa, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a une espèce de jacuzzi avec euh, une cascade d'eau. On a aussi... Est-ce que je vois les images Elles sont dures à, à capter. Je suis de... il, y a, il y a des images ils hein, sont. Ah, voilà. Allez, tu peux le faire, voilà. Là, on a une des suites euh, de la version euh, tourisme. Euh, je pense qu'il y a toujours un petit peu de place perdue. Mais j'ai l'impression que c'est la vision que, que CIG a du, du luxe, c'est des grands espaces, ce qui n'est pas complètement bête. Hein. Je veux dire, si on, on réfléchit euh, à la nécessité de réduire les espaces le plus possible dans un vaisseau, dans l'espace, pour casser les coups, d'une certaine manière, ça a effectivement du sens que euh, le luxe, ce soit d'avoir de l'espace perdu, d'une certaine manière. Est-ce que ça a du sens dans un jeu je ne sais pas, et je ne sais pas s'il y, y a besoin d'avoir cette discussion là, mais en tout cas c'est vraiment, de, de mon point de vue c'est vraiment une belle prouesse, une, une vraie réussite ce, ce redesign. Donc comme je disais pour l'instant ça n'est pas en production, euh, ils n'ont pas encore de créneau non plus, mais ils aimeraient pouvoir se, se mettre dessus le plus rapidement possible, et donc ils sont en train de chercher un créneau pour, pour le faire. Donc voilà en gros euh, pour, les, pour les grandes news, euh, le reste bah, ça se déroulera dans l'aéroexpo. Expo, on aura un petit peu des infos au cours de la semaine, pour l'instant on ne les a pas et je ne vais pas vous parler des rumeurs qui existent, parce que ce sont des rumeurs, donc je préfère les laisser de côté. Euh. On, on va voir comment je vais faire pour le replay parce que dans à 17h pile il y a une vidéo de lancement de l'IAE qui va sortir du côté de chez Siegjin donc le replay YouTube vous verrez si j'intègre la vidéo ou pas ou si euh, je coupe là mais en tout cas voilà à peu près pour les infos de la semaine c'est tout ce qu'on a Ensuite, la question y aura-t-il des variantes de ce ship mystère Si tu parles du cutter, effectivement, on n'a pas d'infos pour l'instant là-dessus, on verra. Ça pourrait être intéressant d'avoir de des variantes. Il y a. Le CIG a l'air de, de capitaliser sur ce genre de choses. Euh, on a vu des variantes du Thumb par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu comme variante de vaisseau encore Il y en a une autre, je ne me rappelle pas. Norby et, et Batou qui est, qui est avec euh, moi sur, euh, sur Discord, vous, vous rappelez d'une autre variante mmh, Non. Non, je crois pas. J'arrive plus à m'en rappeler. Mais ouais, en tout cas, le Tombril a eu des variantes après coup, donc on, on sait que si fait ce genre de choses, donc pourquoi pas. Tombril, t'es sûr Ouais, ouais, le Tombril, il y a eu la version euh, Airsole qui était sortie. <rire> Ah, le... Ah, euh, le euh, oui, le cyclone, d'accord. Oui, il y a le... le euh, Mais... t'as une caisse de 1 SCU. Oui, tout à fait. Euh, la, la mitraillette là. Et après, le, le mix entre le missile et mitraillette. M le MT. Salut, Lily. Et bon l'arc. Salut, Julien. Il est pas très joli, mais s'il fait le taf, on dirait un gros camping-car des années 80 avec des canons. Mais en fait, moi, ouais. je l'aime beaucoup parce que euh, le, le cutter fait vraiment appel à ce qui est profondément ancré en moi, en fait, dans mon imaginaire de science-fiction. Il y a vraiment le, le côté sale, euh, brut que, que, que je cherche, c'est-à-dire le, le côté... Le Serenity. Là, là, là, vous rentrez, oui, tout à fait, le Serenity, effectivement. Là, vous rentrez pleinement dans ma tête. C'est-à-dire qu'avec le cockpit, avec des boutons au-dessus de vous, vous activez des, des, des trucs, vous êtes seul dans l'espace et vous appelez votre collègue qui est en train de vous pourrir parce que vous avez une heure de retard et que vous ne savez pas si c'est un, un bon plan ou un faux plan sur lequel vous êtes en train d'aller. Voilà, ça fait vraiment appel à, à tout ça chez moi. Et, et c'est pour ça que j'ai flashé dessus. Moi, il me fait penser à, au véhicule que. Je pense que tout le monde connaît dans Scooby-Doo, c'est Mystery oui, Machine. Oui, tout à fait. <rire> Avec à son fait. cockpit un peu jaune, un peu jaune bien, une façade bien à la Dodge des, des vannes de l'époque américain. Je trouve ça ouais, vraiment... Je pense qu'il y a un clin d'œil. Mais, bon. mais surtout, je trouve que... Alors, c'est un avis très personnel. Je trouve que les, les starters, jusqu'à maintenant, manquaient beaucoup de personnalité. Alors, comme dit, c'est un avis personnel. Et je comprends que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi. Mais par exemple, le 100i, je l'aime pas du tout, du tout, du tout. Le, ah oui. le Aurora, le problème, c'est surtout qu'il a mal vieilli, plus qu'autre chose. Euh, le Mustang a eu un rework qui était plus intér intér plutôt intéressant, pardon, mais il a encore de gros problèmes de fonctionnalité, notamment le, le bêta. Pour aller à l'arrière, c'est une purge, je trouve. Le fait de pas pouvoir accéder directement à l'arrière, je trouve que c'est une catastrophe. Euh, et, et ainsi de suite quoi, et c'est pour ça que comme je disais j'avais fini par prendre le C8 pour son côté utilitaire Mais je suis pas absolument fan de son design quoi, je, je m'y réfère toujours comme le master de l'espace et, et c'est vraiment comme ça que je le vois quoi un côté utilitaire mais pas forcément euh, design Ah, ça y est c'est parti Ouh c'est fort En deux minutes donc moi on va un peu je suis euh je suis très étonné par le le design du compte à bourre C'est fort chez moi aussi mais ok j'ai mais baissé Sur Twitch, ça sof, Non Sur Youtube. Youtube D'accord. Et juste après ça, on partira au jeu À l'aéro Et du coup, je pense que les, les gens sur Youtube, je vous intégrerai la, la vidéo avec. Hein. C'est au design des Shadok. Je sais pas si les gens hein. La référence dans ce... je, je vais dire que les vieux Mais du coup ça voudrait dire Que je me compte dedans <rire> Roulement de tambour Allez passe son comble Salut quoi quoi Et euh, je rappelle que vous pouvez Taper la commande euh, point l'exclamation corsaire Dans le chat Pour avoir une chance De gagner un corsaire En STI euh, à la fin du live. Et ce serait dommage de pas le faire. Hop, je disparais. C'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. YOLO Liberty, ingenuity, Oh, si je peux changer la qualité. These... Liberty, ingenuity, quality. These ideals connect each and every one of us across this vast empire of stars. As such, I want you all to meet the 2952 Cutter from Drake Interplanetary. Oh yeah. <laughs> this ship embodies those ideals that we are truly democratizing space for. Who needs to hire talent, when the aerospace CEOs are de se faire to train camera. se <rire> est en train de se Jax Je veux revoir Jax Il est pas mort. Il est forcément pas mort. Je veux revoir Jax It's all about the hard de de quoi cette histoire, Jax Mais ils l'ont... ils Je ne peux pas croire ont oui oui oui oui oui yes. on Oh, hey Jax, veux-tu Je Jax ne peut pas call because appel parce et il est sur ah, bon, cet enfoiré! Good one. C'est euh, Anna Demetrio ça, non Are you talking to me? You que la double c'est Anna Demetrio. I'm to get back to Stanton. Yeah, je vous conseille right la voir sur Twitch. Wow, wow Jax. But you can't have my shit. Oh come on Bob, you won't. You stole my honesty uh, and crashed it. it. And crashed it. You were fair point. Did the boys already chop that new drake cutter? No, I told you I'm keeping that one. I kinda like it. Handle's nice. Bob, please. No. Well it's just sitting there. You know what, Jack's fine. If it'll keep you out of trouble for a while, you can borrow the cutter. Thank you, Bob. I said borrow. Thanks, Bob. Jax. Bye. Don't fly, Angry. <laughs> right. Are we on? Ah, okay. Right. Jax McCleary here. Obviously, I'm not dead. Whee! Just thought you should... <laughs> Looks like we're going back to Stanton. Here we c'est rigolo, on voit okay. voir, on voit les trucs en bas, les emojis. Excellent. Pyro, Pyro. Excellent. Ouais, je pense que ça vaut le coup de revoir la, la cinématique. Il doit y avoir pas mal de choses euh, planquées ah bah, as dedans. Pi... T'as tout pyro. Hein. T'as toute une planète Ouais, laquelle... ouais, ouais. ouais C'était vraiment pas mal. Et donc là, on est sur la page du cutter. On va regarder un petit peu les images. Ah non, il, il, il est plutôt sympa. J'aime bien. J'aime bien la tronche qu'il a. Oh, ils ont carrément des, des petits modèles 3D maintenant qui s'animent, la classe. Attends, c'est des fenêtres à l'arrière Oh, c'est pas mal, j'aime bien ça, le mmh. détail. J'ai bien aimé aussi les, la vidéo là des, des volets sur les, les fenêtres qui se rabattent. Ah, j'ai Dans... pas vu ça Side. Ouais, sur le côté. J'ai pas fait gaffe à ça. Oh, j'adore les animations. Je je suis une grande, grande fan des animations. Genre, plus il y a d'animations plus je suis heureuse. Attends, c'était quoi cette porte Mm -hmm. Paint travelable. Ah, on va pouvoir regarder les peintures. Ça, c'est standard. Là, il met... Ouh, c'est c'est... Or... jaune. Oui. Très, très jaune. Ça... Mais du coup, ça fait très bus magique, la même Oui. <rire> Donc, ça, c'est blanc. Ah, j'aime pas du tout celui-là. En fait, le, ce mélange de teintes, d'habitude, j'aime bien. Il euh, y a le Connie qui en a, il y a le Gladius qui en a. Ça marche plutôt bien. Mais c'est le placement du orange là qui me, laisse, mm. euh, qui me mm. laisse un peu perplexe. Donc, 20 mètres de long, 4 SCU, 16 mètres de large, 2 fois S2 Gimbal. Donc ça veut dire qu'il y a possiblement moyen de mettre du S3, normalement, effectivement. 6 mètres de haut, deux fois du rack with S1 missile. Pas beaucoup de missiles, mais en même temps, sur un vaisseau de cette taille-là. Ah ok, donc ça c'est la Chairman en plus. Oh purée d'habitude, les Chairsman elles sont belles. Bon alors, celle-là, je la trouve pas du tout belle du tout. Et donc, on est à 48 euro en standalone, Donc là il est bien hein, en stand-alone. Et il y a l'upgrade qui est apparu aussi. Donc comme je sais, moi je vais sûrement faire un upgrade de mon C8. Euh, pas tout à fait euh, gothiquette. c'est craqué pour... ils ont mis... un matelas. Ici. Meilleur perso de SC Jack, mais complètement Jack, c'est le meilleur perso de, de tous les temps. Et ben voilà, ça, ça commence fort euh, l'aéro-expo. Et voilà pour les gens sur YouTube. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles de Star Citizen. À la prochaine, bisous des étoiles. Ciao ciao.